C'est pas la feng. Si, c'est la feng. Oh, Oh, serait bien qu'elle fasse tomber la palette. J'ai l'impression que c'est la feng. Merci, Merci Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup ah c'est bon ça c'est bon ça allez go. Mmh. Oui oui, Donne, c'est bien. Je crois que l'autre est là. Ok, je crois que c'est la feng. Non, c'est pas la feng. Il vient de finir le moteur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh, j'adore ça. J'adore quand ils font ça. J'adore quand ils font ça. J'adore quand ils font ça. Je trouve ça un merveilleux. Je trouve ça merveilleux quand ils font ça. C'est bien, c'est bien. C'est très bien là ce qu'ils font. Un jeton Deux jetons. Palette, bien sûr. C'est le moment. Ok. Bien. Un... On a un. n'a pas de triangulation. Il y a quelqu'un là-haut. Hein. Très bien. Il n'y a rien qui est gagné, là. Que dalle qui gagnait. Le temps de monter, toute la réparation qui se fait à l'infini. vu palette palette palette alors du coup niveau palette as impression que t'as essayé de mais un petit léger euh... ouais, souci de hum? 1, 2, 3, 4. Oui, ça refait tous les patchs. Oh. J'espère que ça te plaît, Radiance. Les badges de la chaîne sont refaits. Ok. Parti à gauche. Ah Ça sent le... C'était sûr. C'était sûr. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Du coup, il se protège. Il loue pas. Il se donne... Ah, il m'a donné deux jetons pour l'instant. Mais pourquoi pas? 1, 2, 3. Ah, c'est la seule solution. Il gagne du temps. Pourquoi pas? Il quoi? Ah, c'est loin. Hein. C'est un moteur qui est plutôt loin. Hein. Ouais. Palette. Ouais, ok. Palette. Ok. L'autre va pas libérer. Ouais, il va peut-être gagner du temps aussi dans un placard. Hein. Ok. Ok, on va la jouer. Euh... Est-ce qu'il y a une sortie par là J'ai pas l'impression, hein. Si, ok. La carte, placard en 3, 2, 1. Ok. Go, du coup. Très bien. Le moteur était bien avancé, quand même. Il était bien. Maintenant, ils se sont pas. Ils se sont soignés, quand même Sérieux Bon, bah, ok. Ils sont soignés là-bas. Hein. Comment tu les jettes comme des chaussettes sales, quand même Je respecte mes chaussettes, quand même. Là, pareil. Allez, vous allez voir. Ouais. Et elle condamne euh, à peut-être abandonner. Hein. Mmh, mmh, mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. Tant mmh. mieux pour le centre de la... Bah ouais, mais c'est dommage parce que pour le coup, ça pourrait. Euh... Ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider. Un détarde. Le deuxième est probablement dans le coin. Oh, je l'ai peut-être entendu passer à côté. Hein. Peut-être. Alors, il me semble que... Je suis pas sûr. Hein. Non, Feng, c'est pas le cas. Ouais. L'annoncier est là. Quoi ouais, Non Ok. Bon, ouais, je retourne. En espérant attraper l'ancien. Hein. Euh, merci à... aux deux qui ont fait les dios. <rire> Absolument. Grand, grand, merci aux deux qui ont fait idiot. Oh, ok, il est encore en bas. Ils sont encore en train de se soigner. On va retourner dans un pécard Au moins qu'il soit sorti. Ah, il la joue en mode ok. Ok. Bah très bien, génial Yes <rire> Très bien, génial Kick Bah ok, très bien Ok bon, On va jouer le jeu On va jouer le jeu tu veux condamner Nancy Non. Euh... Voilà. Nancy qui bossait hein. Nancy l'a sauvée plusieurs fois. Ah, assez foutu. Hein. Nancy l'a sauvée. Hein. Plusieurs fois. Et l'autre, juste, elle est dans un placard. Et même, elle sortait du placard vite fait. En se disant, bah go. On va faire du bruit. Ok. Bah ben voilà. Voilà C'est bien le moment de te défendre. Ah non. Hein. On a eu quoi dans cette game On a eu deux joueurs qui se sont montrés euh, un peu présomptueux en restant de face, en faisant des signes, en essayant pas de se cacher du stalk de Myers, et le troisième qui est sorti, qui est rentré, qui, qui, était, qui voulait un peu troller.